Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Alors dans la série café, connaissez mon amour pour le café, on va vous présenter une machine un peu particulière. C'est fabriqué en Suisse. Alors, pourquoi on vous présente celle-ci particulièrement Pas parce qu'elle est automatique. Vous connaissez, on met le grain ici, elle moule le grain directement, café automatique, tout ça, je suis certain que vous connaissez. Ce que je veux vous montrer, c'est les particularités de celle-ci. Car en fait, c'est une grande capacité pour petites et moyennes entreprises, pour des bureaux avec des collaborateurs, pour des grandes familles. Donc, en fait, c'est une machine qui a plus de capacité au niveau aussi bien de l'eau que des réservoirs à grains que du réservoir où vous récupérez le café à l'intérieur. Évidemment, elle est ultra complète, on va voir ça tout de suite. Donc, machine qui a 15 bar de pression, donc machine standard à ce niveau-là. Très, très grand chauffe tasse, C'est extrêmement chaud d'ailleurs. Et alors aussi, ce qui est bien, c'est un très grand réservoir à grains. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. Donc, paquet de 500 grammes de café, très grand réservoir. Il y a un peu de café dedans, dans le fond, mais vous allez voir. Donc voilà, vous avez un réservoir à grains de plus de 500 g de café, ce qui est extrêmement agréable quand vous êtes dans un bureau pour ne pas devoir chaque fois recharger du café. Autre avantage, outre les filtres à eau évidemment, tout ça je pense que vous connaissez, hein, c'est que vous avez un réservoir d'eau de 3 litres et demi. Donc très, très grand réservoir qu'on sait enlever ou remplir en direct. Donc ça, c'est déjà pour vous montrer les très grandes capacités. Donc la machine est plus grande, elle est plus lourde, elle fait 16, plus de 16 kg. Je pense que c'est kg 4. Donc, grande capacité, grand réservoir, donc une plus grande autonomie. Particularité de cette machine, vous avez accès au groupe café. Au groupe café qui sert à entretenir. Alors c'est quoi le groupe café Le café moulu tombe dans le groupe café et c'est ça qui crée la pression de votre café donc en fait c'est le cœur de votre machine ce groupe café donc il est extrêmement important pour l'entretenir la machine doit toujours avoir été coupée via l'écran via le display et alors petite sécurité n'oubliez pas de la débrancher il ne faut jamais jamais enlever le groupe café en fonctionnement ou quand la machine est en chauffe nouvelle particularité de cette machine elle est connectée cette machine connectée à votre smartphone, à votre tablette, vous avez l'application euh, Nivona que vous téléchargez gratuitement et vous savez donc si vous avez un petit souci, mais surtout, commander, et démarrer votre café à distance avec également des recettes barista, donc pouvoir partager des recettes. Donc l'application Nivona est disponible. Alors, on va faire les cafés tout de suite. Je vais d'abord vous montrer. Au niveau de l'entretien, c'est une machine qui est assez simple. Vous avez tout d'abord rincer la buse vapeur, rincer le système. Alors la buse vapeur... C'est ceci ce qui sert à faire le cappuccino, elle vient tout simplement se connecter ici. Mais tout ce qui génère du lait doit être extrêmement bien rincé. Donc d'abord en rinçant la buse vapeur, vous l'évacuez directement dans votre bac et vous avez en plus un accès très facile pour nettoyer votre machine à café. Deuxième programme, rincer le système. Une machine entretenue est également une machine propre où l'eau qui sort lors du rinçage est claire. Pas une machine déjà chargée de café. Donc, rincer le système est extrêmement important pour le goût et pour la qualité de votre café. Nettoyer la buse vapeur. Donc, là, ce n'est pas un rinçage, c'est un nettoyage de votre bus vapeur à faire régulièrement. Évidemment, nettoyer le système, détartrer le système. Donc, vous avez vraiment des programmes de nettoyage très faciles d'entretien qui sont accessibles. Vous savez commander l'écran soit via la molette, soit directement tactile. Alors, plusieurs cafés qu'on va voir ensemble. L'expresso. Donc, vous avez l'expresso, le café long, donc un, un expresso allongé et vous avez également une fonction que j'apprécie, énormément, c'est l'americano. On va le voir tout de suite. Évidemment, 18 programmes automatiques. Il y a ça dans les machines automatiques, vous savez faire votre propre programme euh, avec votre café favori. Évidemment, de l'eau chaude ou du lait chaud, ça c'est très simple. Mais une particularité, vous l'avez vu, il n'y a pas de buse extérieure. En fait, l'eau vient d'une buse Annexe ici, et le lait vient de l'extérieur, donc vous n'avez pas une buse. Donc au niveau du design, ça lui confère un look un peu particulier. Vous avez également une option au niveau du cappuccino, du latte macchiato, vous pouvez faire le café avant le lait ou le lait avant le café. Donc deux options, ça c'est votre goût personnel. On va commencer par un expresso. Donc vous savez régler en hauteur, vous savez également régler la quantité de café que vous souhaitez. Quand c'est bien mais vous appuyez simplement. Sur Expresso, ça démarre et vous pouvez également régler l'intensité. Donc les millilitres, 40 millilitres ici. Et également l'intensité du café, plus de grains, moins de grains pour avoir un café plus fort ou moins fort. Vous allez voir le résultat. La machine est très silencieuse, ça c'est vrai. On va mettre ça sur le chauffe tasse Voici le résultat, une très belle créma, ici. Un beau résultat, un beau col. Le café est chaud. Alors, autre fonction que je voudrais vous montrer, que je trouve très intéressante, c'est un café que j'adore vers 16 heures, c'est l'Americano. Ça, c'est particulier. L'Americano, c'est un expresso qui est allongé à l'eau. Donc, ce n'est pas un lungo, c'est donc un expresso. On va démarrer ça. Et donc, quand il a terminé son expresso, il vient l'allonger à l'eau. Ce qui fait que vous avez un café moins fort, qui est beaucoup plus doux en bouche également. Ça, c'est une particularité de cette machine. Vous allez voir. Parce que ça se fait évidemment en ce qu'on appelle one touch. Donc en une seule touche, vous savez le faire. Voilà. Vous savez aussi évidemment sur l'écran. voyez l'eau Ce n'est pas la même buse. Et donc il vient simplement ajouter de l'eau. Et il vous crée un americano. Vous savez également l'arrêter quand vous le souhaitez ou simplement régler vos propres programmes à l'intérieur de la machine. Donc c'est un café qui est qui n'a pas la même couleur exactement, voyez, mais qui est beaucoup plus doux. Donc espresso, café lungo et americano. Alors pour le cappuccino, vous avez un expresso avec de la mousse de lait ou le cappuccino, juste à droite, c'est le latte macchiato. Cappuccino, donc café, mousse de lait. Latte macchiato, lait, café, mousse de lait. Donc, on prend la petite buse, on appuie ici, on règle en hauteur. Voilà. Et comme on disait, en une touche, vous savez le faire. Là, on est sur un 200 ml, c'est peut-être un peu beaucoup. Très important, tant qu'on y est, le chauffe-tasse, pas comme ceci, comme ceci. Il faut chauffer la tasse, pas le bord de la tasse. Maintenant, le café va venir se mettre dedans. Donc, vous pouvez choisir café plus lait ou lait plus café. Ça, c'est dans les options des boissons dans le menu. Voici un cappuccino en une touche, donc je me répète, dans le menu boisson. Donc on va rincer la buse vapeur tout d'abord avant de vous expliquer. rincer la buse vapeur, on vient le mettre à l'intérieur, on place une petite cruche en dessous, rincez la buse vapeur. Vous voyez, vous suivez simplement les instructions et vous lui laissez faire. Vous allez d'abord avoir de l'eau qui sort par les bus pour rincer par où le lait est sorti. Il va également rincer sa buse ici la buse latérale. Vous allez tout de suite, voilà, il est, vous le voyez bien, il passe de l'eau, il rince et tout de suite il va passer de l'eau ici. Oh, voilà, il a enlevé les résidus de lait qui pouvaient rester. Toute machine qui génère du lait, qui travaille de du lait, doit avoir un rinçage parfait. Pour le latte macchiato, même opération. On rebranche le lait. Long drink. Vous appuyez simplement Ici, la machine a été réglée en touche directe, c'est-à-dire que vous pouvez pousser ça démarre. Vous savez également régler le fait d'appuyer sur la touche et de venir encore pré-régler à l'intérieur. Ici, je l'ai mis en direct car on doit avoir un café rapide, vous appuyez, vous faites un café directement. C'est parti pour un macchiato. La mousse. Donc la différence se situe vraiment, lait, café et mousse de lait. Alors vous allez me dire, si chaque fois on rince la machine, elle fait du café, de l'eau, c'est cool. On va devoir vider régulièrement le bac, c'est pour ça que je veux vous montrer la taille du bac. Vous voyez, on a vraiment un très très grand bac de récupération avec une poubelle à café, très impressionnante. Alors, truc et astuces, quand vous avez ce type de machine... Regardez ceci, ce sont les contacteurs. Ce sont deux pièces qui ont l'air anodines mais qui sont extrêmement importantes dans cette machine. Vérifiez de temps en temps à bien les nettoyer car c'est elles qui font le contact dans le fond de la machine qui vous disent si le bac est présent ou pas. Quand elles sont sales, à un moment donné il va vous dire nettoyer bac, vider bac, vider bac comme si le, le bac était plein car les détecteurs ne sont pas propres. Donc, bien entretenir également ces détecteurs. Alors une petite option car on nous le demande régulièrement et comme ça je réponds à beaucoup de questions. Vous avez dans les options réglages ici, la température. Beaucoup de, beaucoup de gens nous disent, je veux un café très chaud. Alors vous avez les températures du café, du lait, de l'eau chaude. Donc vous savez aller dans, dans le café et régler la température du café. Et également dans l'eau, on peut le refaire tout de suite, voilà, on va dans les températures, l'eau chaude, je veux de l'eau très chaude ou moyennement chaude pour monter. Car oui, c'est une machine qui peut rester sur le plan de travail, c'est sûr et certain. Vous voulez vous faire une tasse de thé, voilà, vous mettez une tasse, vous appuyez sur l'eau, regardez la rapidité avec laquelle elle vous sort une tasse d'eau, dans ce cas-ci, moyennement chaude. Vous pouvez l'arrêter à tout moment ou également programmer la quantité d'eau à mettre dedans. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube, activez la cloche. Si vous voulez recevoir les notifications, laissez-nous des commentaires. Partagez sur vos réseaux sociaux. Pour nos réseaux sociaux, suivez-nous Facebook, Instagram, Pinterest et même Twitter. Une nouvelle vidéo tous les samedis matin vers 10h plus ou moins. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao